L'appel Creative Innovation Lab fait partie du volet transsectoriel d'Europe Créative. Il soutient des acteurs européens de divers secteurs qui coopèrent pour concevoir et tester des solutions numériques innovantes susceptibles d'avoir un impact positif à long terme sur le secteur audiovisuel et au moins un autre secteur culturel ou créatif. L'appel a pour objectif d'améliorer et de renforcer la coopération entre les secteurs culturels et audiovisuels et notamment leur compétitivité, leur transition écologique, leurs modèles commerciaux et l'utilisation des données, le transfert de connaissances entre les différents secteurs des industries créatives et la visibilité, la diversité et la disponibilité du contenu européen pour les audiences à l'ère du numérique. La candidature doit être présentée par un consortium réunissant au minimum trois organisations provenant d'au moins deux pays européens différents participant au programme Europe Créative. La coopération transsectorielle entre les secteurs culturel, audiovisuel et créatif est au cœur de l'appel. Les candidatures doivent donc clairement démontrer l'étendue